Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce nouveau webinar, ce nouveau rendez-vous, celle-ci. Euh, on est pile à l'heure comme d'habitude, donc euh, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, je vais vous faire patienter 30 secondes, une minute maximum, le temps que tout le monde se connecte. Euh, en attendant, si vous pouvez me mettre un petit message dans l'onglet chat euh, pour me dire si tout fonctionne bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Euh, logiquement, vous devez avoir ma petite tête en bas, celle de Paul, et également euh, la présentation. Ça a l'air de fonctionner. Parfait. Bonjour à tous. J'ai des bonjours. Ça a l'air de marcher. Parfait. Parfait. Bonjour. Génial. Ça marche pour tout le monde. On, on patiente 30 secondes et puis on démarre ensemble sur cette thématique. Euh, pour les, les bonnes pratiques, hein, pour pour ceux qui nous, qui nous découvrent un webinar, euh, le chat que vous utilisez en ce moment pour nous dire bonjour, c'est parfait euh, pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si à un moment il y a une coupure, surtout utilisez le chat, c'est vraiment très bien. On a également des modérateurs sur le chat qui vont pouvoir vous aider euh, pour, pour répondre à, à ce genre de besoin. Euh, et juste à droite, vous avez un onglet questions. Euh, L'onglet questions est important. Dès que vous avez une question à poser, surtout passez sur cet onglet, parce qu'en fait avec Paul, on va passer dessus régulièrement tout au long du webinar pour pouvoir répondre au maximum de, de vos questions. Et puis, à la fin, euh, on a décidé de prendre 5-10 minutes, s'il faut, peut-être même un petit peu plus, pour répondre vraiment à vos questions. Euh, alors, bien sûr, les questions qui vont répondre au plus grand nombre, mais on va essayer de, de répondre à un maximum de vos questions. Et je vous propose qu'on commence. Euh, encore une fois, bonjour à tous. Euh, je vous donne un peu de contexte. Donc, euh, Notre série de webinaires, celle-ci, avec nos partenaires, c'est vraiment une série de webinaires qu'on veut pour, pour vous rendre service, vous expliquer ce qu'est la digitalisation, comment elle va vous rendre service au quotidien. Euh, et évidemment, le, le, le combo gagnant, le combo évident, c'est le e-commerce et le CRM, surtout en ce moment. Euh, ça a toujours été le cas, mais voilà, en ce moment, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, pour survivre, ce e-commerce est, est crucial. Et le lien avec un CRM paraît vraiment évident. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tourné vers Paul, chez Tiff e Commerce, pour lui demander s'il voulait bien venir parler de cette thématique avec nous. Bonjour à toutes et à tous, et merci Anthony pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir. Euh... Je vais commencer par vous parler de l'ordre du jour. On va faire très rapide. Une présentation courte de celle-ci. Normalement, vous nous connaissez déjà à peu près tous. Une présentation d'E-commerce par Paul. On va faire un petit bilan celle-ci de l'année 2020. Un bilan d'E-commerce également. La digitalisation des entreprises. Donc là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Quelle liaison avec votre e-commerce et pourquoi Donc là, on va vous expliquer comment aujourd'hui celle-ci va communiquer avec E-Commerce pour récupérer des informations, pour vraiment vous permettre de travailler sereinement. Et on finira par une petite slide sur les tips. On a voulu vraiment vous donner des, des choses que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant et qui vont déjà vous rendre service là, une heure après le webinaire. Je commence par vous présenter celle-ci, donc on va faire assez rapide. Euh, celle-ci, on existe depuis maintenant 11 ans. On a été créé par Frédéric et Alain. Euh, celle-ci, c'est aujourd'hui pas moins de 5300 clients. Alors 5300 clients, c'était vrai, vrai hier, c'est plus vrai aujourd'hui. On, on est vraiment tout le temps en recrutement de nouveaux clients. On est sur à peu près 30 000 utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution celle-ci, quand on, on la met en place dans sa société, il peut y avoir 10, 15, 100, 200 utilisateurs. C'est pour ça que vous avez ce ratio en, en, entre les deux. Euh, celle-ci c'est également aujourd'hui pas loin de 77-78 collaborateurs donc, euh, ici à La Rochelle on a été fondé à La Rochelle on est encore présent ici sur le port des Minimes euh, tous dans le même bâtiment donc euh, vous avez accès euh, euh, au support vous avez accès au service marketing au service développement on est tous vraiment euh, ensemble dans le même bâtiment Et je confirme c'est très sympa c'est très sympa Ouais, on n'a pas à se plaindre. C'est aussi cool pour le recrutement. Quand on dit vous allez venir travailler à La Rochelle et vos bureaux sont sur le port des minimes, euh, voilà, on, on arrive à avoir pas mal de candidatures. Euh, je continue sur les, les outils que propose celle-ci. En fait, celle-ci, c'est très simple. On vous accompagne sur un outil CRM. Euh, vous voyez, j'ai listé les, les fonctionnalités, on va dire, phares de cet outil CRM avec la collecte des prospects, euh, la suivi sans effort de, de votre tunnel de vente et surtout la création de vos tunnels de vente personnalisés, la création des devis, bien sûr, très rapidement la signature électronique. Euh, C'est beaucoup plus que ça, hein, mais j'ai vraiment voulu condenser. On en a également un outil de facturation, donc totalement intégré à votre outil de CRM, pour générer vos factures, pour proposer le paiement en ligne, euh, gérer vos abonnements, donc pourquoi pas vos factures récurrentes, euh, et bien sûr, la relance automatique, qui est également présente sur les devis. On va jusqu'à un outil de pré-comptabilité, euh, pour par exemple, connecter vos comptes bancaires, avoir une visibilité de vos différents comptes bancaires dans votre interface celle-ci, pour ceux qui ont l'habitude dans, dans vos sociétés d'aller euh, checker vos différents comptes bancaires plusieurs fois euh, dans la journée, voilà, vous, vous comprenez tout de suite l'intérêt de tout regrouper euh, sur un seul outil. Vous allez rapprocher euh, vos ventes et vos achats euh, directement dans celle-ci, calculer vos marges évidemment, euh, et on vous propose également un export de vos écritures comptables, on va même aller plus loin, on va vous proposer un accès gratuit à votre expert comptable dans votre solution celle-ci. Merci Anthony. Donc, je suis Paul Guillemin, je suis le cofondateur de la société Itis Commerce. Alors C'est une société qu'on a créée en 2006 avec Philippe Cavalini, mon associé. Donc, nous, on vient, de, on vient du monde de la gestion, on vient du monde des, des grands logiciels de gestion. C'est-à-dire que dans notre historique professionnel, on a travaillé chez Oracle. SAP, euh, chez euh, Philippe a été intégrateur de Microsoft Onavision. Donc on vient du monde du logiciel de gestion et on a on a créé e Commerce donc il y a, il y a 15 ans. Euh, notre ADN c'est le e-commerce le e et les, les TPE, PME. Donc on, on a un petit peu moins d'une vingtaine de personnes. On, a, on est basé à Lyon. Euh, on est intégrateur de, de, de, de PrestaShop hein, qui est notre euh, notre solution de e-commerce préférée, et on pourra vous expliquer pourquoi si vous le souhaitez, euh, on est formateur officiel Prestashop. On a, on a un agrément euh, Prestashop Platinum, hein, qui est la plus haute expertise chez, chez Prestashop. Euh, depuis qu'on existe des, des sites de e-commerce, on en a fait plus de 1000. Donc ça, c'est notre orientation TPE-PME de faire, de, faire de, de faire beaucoup de sites. Et, et on est client celle-ci. Voilà, parce qu'on a le CRM dans la peau et depuis le départ, euh, la, le premier logiciel qu'on a installé, c'est un logiciel de CRM parce que la gestion de la relation avec nos clients, c'est stratégique. On a passé par plusieurs CRM et, et on est chez celle ci maintenant. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre, notre offre, euh, Qu'est-ce que l'on fait On fait de la création de la migration de sites e-commerce. Hein. Donc, ça, ça peut être des évolutions de version de PrestaShop ou des migrations de solutions qui sont soit anciennes, obsolètes, soit qui vous donnent plus satisfaction. Euh, donc, on fait cette création, la migration des sites. On, on, après, on, on amène des services de support euh, pour ben, vous aider dans la vie quotidienne au niveau du, du site et, et le, le laisser opérationnel. Euh, on a aussi une offre de, maintenance, de tierce maintenance applicative, c'est-à-dire c'est de la maintenance évolutive, c'est-à-dire que vous allez bénéficier de toutes les compétences euh, au sein de ETS Commerce, euh, comme si vous aviez un service euh, informatique euh, décentralisé euh, chez, chez nous pour bénéficier de toute notre expérience. On, on fait l'hébergement des sites, on va vous former sur l'utilisation euh, du logiciel PrestaShop, hein, qui est un logiciel open source, donc vous pouvez tout voir et tout faire. Euh, donc ça nécessite quand même d'avoir une, une formation pour vous aider pour vous aider à bien l'utiliser et du fait de notre historique euh, professionnel et aussi de notre stratégie euh, de dire euh, le le e-commerce doit être relié au système de gestion de l'entreprise on, on a une expertise sur l'intégration avec euh, avec les logiciels avec les logiciels de gestion euh, ben, nous d'où notre euh, no, no, notre relation avec celle ci Merci, Paul. Et en effet, c'est vrai que nous, Paul disait qu'il était client celle-ci. Nous, aujourd'hui, on, on préconise toujours e-commerce. Euh, quand on veut faire migrer un site ou quand on veut créer un e-commerce, euh, on, on, a, on a 100% de retour positif. On, on a vraiment créé un vrai lien euh, d'échange commercial, mais également d'échange entre nos solutions. C'est ce qu'on va essayer de vous faire comprendre aujourd'hui. Euh, je passe sur le, le bilan, celle-ci, 2020. Euh, en fait, comme vous l'imaginez, euh, ça a été très accéléré, euh, la digitalisation euh, due à, à la situation actuelle hein, qu'on vit tous depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Euh, vous voyez que celle-ci a accompagné sur 2020 plus de 1500 entreprises euh, dans leur digitalisation. On en accompagnait déjà beaucoup euh, avant cette crise sanitaire, mais en effet, on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, la digitalisation, euh, on avait tous conscience que c'était une étape importante dans la vie d'une entreprise, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est c'est pas une étape importante, c'est une étape obligatoire, c'est une étape qui doit arriver maintenant. Euh, il faut pas y réfléchir pendant deux ans, pendant trois ans, il faut vraiment se lancer, euh, il faut en discuter, il faut voir quel outil on a besoin de mettre en place. En tout cas, il faut vraiment penser digitalisation pour euh, l'accélération de votre business, bien entendu, euh, mais également pour la survie de votre business. Euh, celle-ci dans sa vocation de digitalisation euh, vous voyez qu'on a en fait un cycle de relations clients c'est à dire qu'aujourd'hui celle-ci va venir euh, quand on pense digitalisation on pense tout de suite à un outil de CRM c'est normal c'est une des premières briques euh, à laquelle, laquelle on doit mettre en place euh, pour cette digitalisation et donc celle-ci va vous accompagner dans votre prospection donc, aller chercher de nouveaux prospects, euh, on, va, on va vous accompagner dans la facturation, donc on va vous aider à transformer ces prospects mais, en clients, euh, et puis surtout, on va aller au bout de ça, ça veut dire qu'on va également vous aider dans la fidélisation client et la satisfaction client. C'est vraiment le, le parcours celle-ci type. Euh, et bien sûr, on va vous permettre de développer votre activité, évidemment depuis n'importe où, c'est également un des, euh, un des énormes bénéfices de la digitalisation, c'est de pouvoir le faire au bureau, avec vos collègues, ou plus isolé chez vous, vous êtes quand même en total lien et relation avec tout le monde. Alors, dans notre métier, le monde, le monde du e-commerce 2020, ça a, été, ça a été la révolution, quoi. parce que c'est quelque chose que, que l'on attendait, pourquoi on attendait Parce que, nous, on sait très bien que cette digitalisation, ça va permettre d'amener de, de, de, beaucoup de valeurs ajoutées à l'entreprise. Euh, simplement, que le, le chiffre que, que je, que je m'attends hein, sur, sur les études BPI, et il y en a plein d'autres, hein, c'est qu'en 2019, euh, ben, la, la transformation numérique des entreprises, tout le monde y pensait, mais pas beaucoup le faisait. Et, et les, les, les statistiques de l'époque sur… Le, le taux de, de, de création de sites web sur les entreprises françaises par rapport à, à, à, au, à nos voisins allemands, anglais, etc., c'était catastrophique. Quoi. Mais ça, c'est notre esprit français. On, souvent, on, on, on avance que quand on prend un petit coup de pied aux fesses. Donc, euh, ben, le coup de pied aux fesses, on l'a eu. Hein, et donc, cette, cette transformation numérique, elle, elle s'est accélérée à la vitesse de la lumière hein, sur, sur l'année la 2020. Et, et, ça, et, ça, et ça continue, hein, je veux dire, euh, moi, je discute avec les livreurs euh, qui, qui passent à la maison, euh, nous, nous livrent nos colis. Ils nous ont dit que ça a explosé euh, par les premiers confinements, mais ça n'arrête pas, pas de croître. Hein. Et, et aujourd'hui, pour se rendre compte de ce que c'est que cette, euh, ce e-commerce, e hein, pour, par, pour parler de la, de la, de la partie de e-commerce, e euh, c'est un achat sur cinq qui se fait sur Internet maintenant, hein. Donc, ça, ça veut dire que là-dessus, ben, le chiffre, le chiffre, il est pas en quoi. Un sur cinq, c'est du e-commerce. Donc, tout ce qu'on qu avait imaginé en disant, il faut faire évoluer les, les structures internes des entreprises pour fluidifier les transformations, enfin, fluidifier la, le parcours de l'information, etc., ben, ça, c est, c est, c est, ça, ça a eu lieu. Alors, euh, bon, c'est un, un aspect positif de, de cette malheureuse crise. Euh, nous, qui se commerce tout modestement, on a sauvé des boîtes. Euh, je veux dire, euh, bon, je, je crois qu'il y a Estelle de Parsco, des chocolats marlieux, qui nous écoutent et coucou Estelle. Mais je veux dire que les chocolatiers de l'année dernière qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec toutes leurs boutiques fermées, ça a été une catastrophe. Il euh, y a un témoignage d'une de nos clientes qui a été interviewée euh, sur BFM euh, qui explique euh, ben, que la, la mise en place du Click and Collect ça, ça a sauvé sa boutique. Donc euh, là, on n'est plus sur de la théorie, on est, on est sur de la, de la réalité opérationnelle. Donc euh, un achat sur cinq se fait sur Internet maintenant, ça va croître. Euh, vous n'êtes pas sur Internet, euh, ben, vous perdez déjà 20% de votre business. Voilà. Donc euh, ça, temps... maintenant, c'est la réalité de tous les jours. Quoi. Ouais, il y a un point également très intéressant que tu as, as soulevé, et nous, on a, on a également ce même bilan chez celle-ci euh, c'est de se dire que, évidemment, cette crise a accéléré la digitalisation, euh, mais que cette euh, digitalisation un peu forcée euh, a été. Euh, très bien accueilli C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a déjà les premiers retours, évidemment. Ça fait plus d'un an en fait, que cette digitalisation forcée a été mise en place. Et on a des retours extrêmement positifs en fait, de ces entreprises qui sont digitalisées et qui ne feront surtout pas marche arrière. Aujourd'hui, ils ont gagné un confort, ils ont gagné une sécurité, ils ont gagné du temps, ils ont, gagné, ils ont fait évoluer leur business grâce à cette digitalisation. Donc, en effet, ça a été forcé. Alors, je pense que je suis de retour. Est-ce que vous pouvez me confirmer euh, si, si vous me voyez euh, de nouveau sur le webinar? OK. Toutes mes excuses. A priori, on a eu, c'est assez étrange, une La connexion qui a coupé. Excusez-moi. Je vais, je vais reprendre. Euh, on va attendre que, que Paul revienne. Je pense que, euh, je pense que je vous ai perdu sur cette slide. On parlait de digitalisation des entreprises. Euh... Donc, vous me confirmez bien que tout le monde m'entend. Parfait. Euh, Je mettais juste en avant en fait, que la digitalisation des entreprises, qui a été un peu forcée ces derniers mois, euh, nous, on en, on en a déjà les premiers retours chez celle ci et qu'on est capable de vous dire qu'aujourd'hui, euh, les entreprises arrière, cette digitalisation, elle est maintenant, euh, Tout le monde en a compris les bénéfices, et, euh, et en effet, euh, ils ne veulent surtout pas revenir en arrière. Donc, euh, en effet, il y a une digitalisation un peu forcée. Il y a cette dernière marche qu'il a fallu passer euh, un peu de façon obligatoire pour pouvoir... En fait, survivre et continuer à, à, à croître, mais aujourd'hui, les bénéfices sont clairement ancrés dans les entreprises. Donc, ils ne veulent surtout pas faire marche arrière. C'est là où je voulais reprendre un peu le bilan qu'avait fait Paul tout à l'heure, en disant que voilà, c'était aujourd'hui que du bénéfique pour les entreprises qu'on accompagne tous les jours. Parfait. Alors, a priori, il y a un écho. Et Quand je parle, vous entendez un écho, c'est ça Non, ça a fonctionné. Ok. Bon, écoutez, je reprends, dites-nous s'il y a hein, toutes nos étudiants pour, euh, pour cette interruption. Euh, Lorsqu'on lorsqu parle de digitalisation, il faut savoir que c'est une transformation numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on va proposer euh, aux entreprises de, de bénéficier en fait, des nouvelles technologies, de passer par Internet pour pouvoir booster la rentabilité de votre entreprise. Alors, évidemment, on pense au CRM. Le CRM, c'est évident. Euh, on, on, on a besoin, en fait, de cette solution de suivi client. Vous avez d'autres solutions qui sont assez évidentes, c'est la facturation la téléphonie, euh, votre support que vous pouvez faire passer par chat tout ça ça va clairement booster en fait euh, votre productivité. on est sur les points clés euh, à retenir de la transformation des entreprises, euh, une nouvelle vision de la relation client. Alors moi, pour le coup, je peux en témoigner, j'ai commencé la relation client euh, avant que les CRM euh, en SaaS euh, soient, soient lancés, soient mis en place dans les entreprises, c'est-à-dire que moi j'ai connu euh, le CRM en dur, très difficile à renseigner, très difficile à, à récupérer les informations clients, euh, le suivi client était assez horrible euh, à l'époque, j'en excuse pour tous ceux euh, euh, que j'ai suivi à l'époque, euh, aujourd'hui c'est une vraie révolution dans la relation client, euh, dans la continuité en fait, de l'information. Imaginez qu'aujourd'hui, nous chez celle-ci par exemple, du moment où on va aller essayer de trouver des nouveaux clients euh, jusqu'à un renouvellement, une fidélisation des années plus tard, on a l'entièreté euh, du schéma client, de la vision client présente dans notre CRM. C'est juste incroyable d'imaginer ça. Et en plus, euh, dans mon Mac, peu importe où je suis dans le monde, je peux euh, avoir ce suivi. Donc c'est vraiment totalement génial. Les échanges commerciaux, bien évidemment, euh, les échanges commerciaux et l'organisation, aujourd'hui, vous êtes capable d'alimenter en fait une équipe commerciale euh, et de l'alimenter avec des contacts, mais également avec une vraie qualification, c'est-à-dire que vous leur demandez de travailler et dans les meilleures conditions possibles. Et en plus, vous allez optimiser chaque étape de vente, donc c'est juste génial. Et je vais finir par la base de données de l'entreprise. La base de données de l'entreprise, c'est ce qui lui permet également de survivre. Euh, nous, aujourd'hui, on a des entreprises qui nous rejoignent euh, sur notre outil CRM qui arrivent avec une base de données qui est depuis des années et des années sur Excel. Euh, c'est un vrai risque. C'est compliqué d'avoir une base de données sur Excel, c'est compliqué de l'alimenter, c'est compliqué de la qualifier et encore plus compliqué de la segmenter, de la réutiliser. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de, dès que vous commencez à travailler, dès que vous commencez à avoir une base de données avec quelques lignes, dès que vous allez commencer à avoir votre besoin de qualification, euh, surtout, passer sur un outil de CRM euh, pour pouvoir optimiser en fait, cette base de données, pouvoir facilement la qualifier. Moi, j'adore dire que la qualification, à un moment, doit se transformer en segmentation, et c'est comme ça que vous allez faire croître votre entreprise. Donc, c'est très important euh, de le voir sur ce schéma. Pardon, je vais couper mes notifications. Je pense que vous entendez un bruit assez désagréable. Je vais couper immédiatement. Voilà, je reviens à vous. Parfait. Euh, on, on vous a parlé tout à l'heure dans le déroulé de, de, de, de cette présentation de e-business et de e-commerce. Euh, en effet, le e-business, bah, c'est ce que je c est, c est, c est dont je vous parle depuis tout à l'heure. Euh, c'est euh, ce que va bah, vous aider à mettre en place celle-ci, euh, c'est la possibilité de créer en fait une relation avec vos clients, vos fournisseurs, vos acheteurs, euh, d'avoir comme ça, de créer un réseau d'outils. Euh, comme celle-ci, qui va vous permettre de pouvoir gérer votre e-business et surtout pouvoir vous permettre de l'optimiser. C'est vraiment l'idée aussi d'un CRM, c'est d'optimiser ce que vous faites bah, pour que ça marche encore mieux, pour que ce qui marche moins bien, bah, peut-être on puisse l'améliorer, et ce qui marche très bien, bon, ça puisse devenir euh, la norme. Et je vais laisser la parole à Paul pour le e-commerce. Oui, désolé, j'ai eu une petite, une petite coupure. Oui. oui, parce que souvent, il y a cette confusion entre le e-business et le e-commerce. Le e-business, comme le disait Anthony, hein, c'est de, de, de mettre en place, c'est simple, c'est de transformer vos processus d'entreprise pour les faire supporter par tout ce que le digital vous amène. Donc, le digital, les technologies du web, etc. Euh, nous, sur… Euh, nous, e-commerce, e on ne fait pas de e-commerce e parce qu'on n'a pas de site de vente, euh, mais on fait beaucoup de e-business euh, parce que, comme, comme le disait Anthony, euh, notre acquisition euh, prospect-client euh, se fait exclusivement par les canaux digitaux. C'est-à-dire qu'on a mis en place les outils qui nous permettent de ce que l'on met dans, dans, un, dans le terme de inbound marketing, c'est-à-dire de, de faire venir les, les, les, les, les prospects chez e Commerce. Euh, tiens, euh, je, suis, je suis sur la région de Lyon, euh, j'ai un prestashop à faire migrer, chez qui je vais aller eh bien, ils viennent, ils viennent chez E-commerce. E J'ai à migrer une solution un peu obsolète, je veux aller sur du PrestaShop, ils viennent chez nous et ça, c'est notre marketing et tout ce que, toutes les actions que Metsim tient en place dans, dans, ces, dans ces approches de marketing pour nous amener ce, ce, ce volant d'affaires. Le e-commerce, e c'est une vente de biens et de services au client final directement sur, sur, sur l'Internet, c'est-à-dire... C'est souvent des, des, sites, des, des sites de vente euh, ou alors des sites qui permettent d'avoir une présentation sur les services. Des fois, ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est euh, nous, sur cette partie-là, ben, on présente nos services, mais il n'y a pas euh, la finalisation de l'achat directement sur le site euh, parce que chaque projet étant un petit peu, un petit peu différent, euh, c'est difficile de faire une grille avec euh, de sélectionner les options pour euh, remplir son panier et valider ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir bien la distinction entre le e-business e et le, le site de e-commerce. E le e-commerce, c'est le PrestaShop qui va vous amener vos... Enfin, le e-commerce de produits et de services, hein, c'est PrestaShop qui va vous amener vos bons commandes comme euh, votre fax vous l'amenez il y a quelques années. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien dissocier les deux fonctions de l'entreprise sur euh, la prise de commande et la gestion de la commande. Uh, PrestaShop n'est pas un CRM, si vous voulez uh, gérer votre base client et faire toutes les actions uh, marketing uh, avec votre site, uh, votre site de vente, eh bien, vous allez au-devant de grandes difficultés vous n'y arriverez pas. Oui, j'aime beaucoup cette analogie que, que tu fais, euh, Paul. Tu on avait déjà parlé pendant la, pré la préparation de ce webinaire. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut voir un e-commerce bah, un peu comme un fax qui va envoyer une information, une information vraiment cruciale. Euh, Quelqu'un décide d'acheter sur votre site, mais derrière, qu'est-ce qui se passe Et c'est là, en fait, que, que, que Paul travaille avec ses équipes euh, en collaboration avec celle-ci, pour que justement il se passe quelque chose derrière. Et pour faire, euh, euh, pour aller un peu plus loin sur e-business e-commerce pour les, les clients et, et nos clients celle ci et nos prospects qui nous connaissent un peu, vous savez que nous par exemple quand on fait du business, bah, on vous propose un widget de contact. Euh, vous pouvez renseigner une demande d'information. Là voilà, on est purement sur du e-business. Vous allez récupérer une information que vous allez pouvoir traiter. On n'a pas fait une vente, mais on a créé un contact. On a fait de lead band marketing. Euh, mais le e-commerce, ça va beaucoup plus loin. Vous allez proposer un, un, un, un produit que vous allez pouvoir vendre directement sur votre site Internet. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que vous soyez tranquille dans cette gestion Eh justement, quelle liaison avec un e-commerce euh, Je vous ai listé les liaisons, euh, c'est quelquefois des liaisons évidentes, euh, mais en effet, il faut qu'elles soient euh, actives, sinon derrière, vous allez rentrer dans une vraie galère. Euh, L'alimentation de votre CRM, de données clients, euh, ça c'est un peu la même chose que sur le widget, ça veut dire qu'on va euh, avoir la possibilité de Créer des contacts. Moi, je suis venu sur votre site e-commerce, vous m'avez identifié Anthony Moret, vous avez demandé euh, mon adresse mail, vous m'avez euh, identifié en tant que contact, vous m'avez créé dans votre base, ou mis à jour si j'existais déjà. Euh, création d'une société, si vous m'avez demandé de quelle société je dépends, par exemple. Euh, vous avez aussi des possibilités de qualification du besoin. Euh, pourquoi je suis venu sur votre site Quel type de produit m'intéresse euh, Voilà, C'est de la qualification, euh, on va dire de base, mais qui est cruciale pour, pour le suivi client derrière. Euh, création d'une opportunité d'affaires, pourquoi pas euh, je suis venu, je suis intéressé euh, bah, d'ailleurs il y a une opportunité qui peut se créer et alimenter l'un de vos tunnels de vente euh, dans votre outil Salesy ça c'est aussi hyper intéressant pour, pour pouvoir ensuite euh, amener, m'amener moi dans votre tunnel de vente et pouvoir m'amener dans votre entonnoir de vente tout simplement euh, on va également pouvoir envoyer des emails automatiques. Euh, ça paraît la base, mais c'est quand même très intéressant de le dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où moi je suis intéressé, je suis venu sur votre e-commerce, euh, vous avez réussi à m'identifier, bah, ça peut être sympa qu'il y ait quelques mails qui partent de façon euh, automatique et surtout très personnalisée. On a également sur la partie plus ERP, euh, la gestion des stocks, bien entendu. Euh, vous avez un e-commerce, il faut bien sûr que derrière, les stocks soient mis à jour euh, en temps réel. Donc, il faut que cette liaison très importante soit faite. La facturation pour vous c'est crucial, la facturation au sein de celle-ci, l'information descendante de votre e-commerce vers celle-ci, le paiement en ligne, bien sûr, avec euh, la plus grande possibilité de paiement en ligne pour que vous puissiez faire vous le choix euh, de, de ce que vous voulez euh, prioriser. Et puis celle-ci, je vous l'ai dit en amont, on fait de la pré-comptabilité, donc on va pouvoir également alimenter en fait la comptabilité euh, avec ce qui s'est passé sur votre e-commerce. La gestion de son e-commerce avec, euh, avec le CRM. Donc, vous voyez, on a euh, l'achat en ligne. Donc là, ça, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire. On a l'achat en ligne, la récupération des données. Donc ça, c'est, euh, on va dire, le, la chronologie euh, classique. Je suis venu sur votre site, j'ai fait un achat en ligne. La récupération de données s'est faite automatiquement au sein de mon CRM. Moi, je génère automatiquement une facturation. Je sais ce que vous avez pris. Je sais ce que vous avez commandé. Je génère automatiquement la facturation. J'envoie en compta. Très important, j'alimente mon historique client. Très important parce que euh, si vous n'avez que votre site e-commerce, bah, ça va être très difficile de pouvoir avoir comme ça une continuité. Je vous disais que nous, chez celle-ci, nos clients, on les connaît par cœur parce qu'on bah, a une continuité depuis 5 euh, ans qui sont clients chez nous et on sait exactement ce qui s'est passé à quel moment. Bah, là, vous allez alimenter en fait l'historique client régulièrement. Euh, vous voyez l'alimentation continue de la fiche client. C'est assez génial. En plus, vous avez euh, dans celle-ci la possibilité d'avoir un, un, un historique. Euh, très, très visuel. Vous allez pouvoir vraiment euh, hiérarchiser les informations. Euh, les statistiques de vente, c'est aussi très intéressant de savoir ce que vous vendez, à qui vous le vendez, euh, combien vous le vendez, euh, quelle marge vous faites dessus, tout ça, vous allez pouvoir le récupérer dans celle-ci. Et les statistiques de catalogue, euh, avec un catalogue produit, bien sûr, dans celle-ci, qui va vous remonter des statistiques de vente. Il y a des, des points que je pourrais ajouter, euh, en ouais, dessus, dessus. On, les, on, on les utilise donc, euh, nous, ce qui nous a facilité la vie euh, chez Itis, hein, c'est la signature électronique, Oui. parce que euh, ben, on, on émet beaucoup de devis euh, et des devis qui sont souvent, euh, qui peuvent être des, des petits devis, la mise en place d'un modules. vous avez un module de cookies qui est, qui est plus aux normes, on vous fait un devis pour le mettre à jour. Euh, la signature électronique, ben, ça, ça facilite beaucoup cette partie euh, business et, et, et nos commerciaux sont, sont super contents de cette fonctionnalité. Donc, signature électronique plus le paiement en ligne euh, via, via Stripe ou via les, les services que nous propose, ben, pour nous, c'est top. Quoi, parce qu'on ouais. émet on le devis, on a le retour, c'est signé, c'est validé, c'est payé. Donc, ça, ouais, mais c'est vrai que la, la signature électronique, très bien de l'avoir... Euh d'avoir relevé Paul parce que ça, ça a vraiment changé les choses pour énormément de, de, de, de nos clients. Euh, C'était une oui. fonctionnalité que nous, on croyait il y a quelques années totalement acquise. Et en fait, on s'est rendu compte qu'assez peu de nos clients, alors on montre quand même 4-5 ans en arrière, l'utilisaient. Euh, et quand on a pris le temps d'expliquer à nos clients, de faire des vidéos, de faire des webinaires sur la signature électronique, on se rend compte qu'aujourd'hui... Une très grande euh, proportionnalité de nos, nos clients l'utilisent et en sont extrêmement ravis parce qu'on va sécuriser en fait encore plus notre trésorerie euh, en faisant de la signature électronique. Donc voilà, euh, mmh. aujourd'hui, n'hésitez pas, nous on travaille avec YouSign qui est totalement intégré à celle-ci. Donc en fait, quand vous créez un document, vous, vous cliquez juste sur ajouter la signature électronique et euh, tout se fera automatiquement. Donc c'est vraiment un, un, un confort supplémentaire et un point aussi sur la gestion du catalogue avant de revenir sur les sur les performances, enfin sur les fonctionnalités de l'interface c'est pour ceux qui connaissent PrestaShop hein, PrestaShop euh, c'est le, le, le cœur du site de e-commerce mais il y a beaucoup de modules hein, ça peut être des modules de paiement, ça peut être des modules de transport, donc souvent dans un, sur, sur un compte PrestaShop, hein, site PrestaShop vous pouvez avoir 30 ou 40 modules euh, nous c'est indispensable de savoir quels sont les modules installés chez quel client. Pour des, pour des soucis de mise à jour et des soucis, on, on vit, on, on, on est dans un amène de technologie, des hautes technologies et ça, ça évolue très vite. Et notamment quand Paypal demande à faire des mises à jour d'urgence, hein, parce qu'il y a, y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur module, c'est quand même bien de savoir quel module a été vendu chez qui pour pouvoir avoir une action une action rapide pour la, la sécurité. Mmh. Mmh. Alors, sur un point, là sur l'interface CELSI PrestaShop, donc, on, a, on, on est en train de lancer la version 2 de cette interface. Euh, donc, qu'est-ce que l'on fait ben, On va relier votre, votre PrestaShop à votre CRM CELSI. Donc, ce qu'on va faire pour simplifier, c'est qu'on va prendre toutes les informations de la commande du PrestaShop pour les descendre dans le, dans le CELSI. Donc, on va descendre les clients, les produits, on va mettre à jour les stocks euh, et, et la commande. Si le client n'existe pas, il est créé. S'il existe, il est mis à jour. Si le produit n'existe pas, dans le cell il, il est créé. Parce que le PrestaShop, c'est quand même une formidable usine à, à faire des ventes. Et donc, de temps en temps, le, le, le, le, le responsable du site web ben, ben, va, va très vite. Et donc, il fait des promos, il fait des packs, il fait tout un tas de choses. Donc, l'urgence, c'est de prendre la commande. Et puis, on, on redescend toutes ces informations dans le celle ci euh, ces, ces informations et ces synchros de commandes sont faits pour ceux qui connaissent euh, les prestations ou les systèmes de e-commerce en fonction euh, d'un certain état de, de statut euh, au cours de, de, de, en disant bah, je synchronise quand le paiement est accepté en cours de la préparation, expédié, etc. Donc ça ce sont les statuts qui à l'intérieur du, du, du site de e-commerce qui vont faire cette chose-là. Après, les éléments, les effets commerciaux, la facture, le bon de commande, le bon de livraison dans celle-ci, ils vont être envoyés au client et dans la version 3 du module qu'on est en train de mettre en place, vous allez retrouver ça dans le compte client. Alors, ces éléments, bon, là, je les ai déc décrits pour, pour, pour PrestaShop parce que c'est aujourd'hui le, le, le CMS que nous, que nous commercialisons. Hein. Euh, par contre, il est, il est effectif aussi sur, au sein de celle-ci sur d'autres types de, de solutions comme du WooCommerce ou autre, puisque ce sont des, des, des, des systèmes qui sont aussi interfacés avec, avec celle-ci. Et là, ce qui est assez génial avec ce webinaire, c'est qu'en une slide, Paul, tu viens de mettre en avant vraiment ce qui a révolutionné en fait le quotidien de beaucoup de nos clients chez celle-ci, euh, voilà, cette connexion en fait entre deux outils indispensables, votre e-commerce et votre CRM, voilà, ce qu'a a listé Paul à l'instant fait que ça change totalement en fait votre façon de faire du business. Et quand on sait la puissance d'un e-commerce en termes de vente, c'est quand même crucial qu'il y ait ce type d'interaction. À la slide ouais. Alors, à quoi ça sert de faire un système euh, Ça sert à faire un, un système intégré. Eh ben, la base, hein, cette façon, c'est de générer de la croissance. Là-dessus, euh, ça, ça a été démontré, euh, surtout sur, sur l'année 2020, hein, parce que. On est, il y a eu une révolution sur cette année, c'est-à-dire qu'on a mis en place en urgence tout un tas de systèmes pour pallier au confinement, c'est-à-dire que les boutiques ont fermé. Donc ça a été l'explosion du click and collect. Vous avez tous, je pense, été clients de sites en click and collect. On reviendra, on reviendra dessus là. C'est ce qu'on appelle cette fameuse stratégie omnicanal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre client, vous pouvez avoir des canaux Internet. Donc, dans les canaux internet, il peut y avoir le canal de votre site e-commerce. Il peut y avoir d'autres canaux, donc on, on en parlera d'un euh, plus tard. Hein. C'est typiquement la, la, la connexion avec les, les places de marché. Hein. Donc, vous pouvez avoir un client qui va acheter sur votre site web, qui va venir en boutique, qui peut avoir un compte et des, des, des commandes ouvertes chez vous. Simplement, que ce client, il veut, il veut avoir une vision globale de, de la relation qu'il a avec vous. Donc, c'est ce qu'on appelle l'omnicanal Et si vos systèmes ne sont pas interfacés, si vos points de fidélité ne sont pas communs, etc., eh bien, vous avez des ruptures dans la relation avec le client. Et la relation avec le client, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est stratégique. Aujourd'hui, c'est le, le, le premier point de répondre aux nouveaux enjeux, c'est la rétention au client. C'est-à-dire que comme je le disais, un achat sur cinq qui s'est fait en e-commerce pour des, des, des contraintes, mais ça, ça continue à augmenter. Et donc, ça veut dire que vous avez des clients qui vont utiliser un, un, un canal que vous, avez, que vous aviez ou que vous avez mis en place. Maintenant, le challenge, ça va être de le, de le conserver, ce client. C'est-à-dire que vous l'avez acquis, vous allez avoir toutes les possibilités avec le CRM de celle-ci et tous les outils autour de le fidéliser. Et ça, c'est l'objectif. Après, euh, la mise en place de ce type de technologie, ça augmente la zone de chalandise. Donc, euh, aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas sur Internet, vous n'existez plus. Hein. Déjà, voilà, on dit hein, la le meilleur endroit, endroit pour enterrer euh, sa belle-mère, hein, c'est la deuxième page de Google. Donc, euh, là-dessus, si vous n'êtes si vous pas sur Internet, vous n'existez plus. Donc, ça veut dire travailler et on reviendra sur les, les tips euh, à la fin. Ça veut dire travailler votre, votre référencement, utiliser à fond le Google My Business parce que c'est important de, sur cette partie qui est maintenant la priorité au local, c'est-à-dire que euh, le click and collect, ça a ramené la proximité avec le commerçant parce que c'est-à-dire que vous pouvez commander, aller chercher, vous pouvez voir euh, sur le net, aller voir dans le commerce s'il est ouvert parce que vous avez besoin de toucher, vous avez besoin d'essayer, vous avez besoin de goûter donc là, on est sur une relation euh, qui est une relation locale. Et puis, autre point, c'est euh, la dimension que prennent de plus en plus euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, d'ouvrir des boutiques Facebook, euh, de, de faire, euh, d'utiliser les Instagram, Pinterest et tout, euh, pour, pour vous déclencher euh, des, des, des achats. On a aujourd'hui chez Etis Commerce un site hein, qui est le site de la blogueuse influenceuse Caroline Receveur. Euh, je vous promets que quand elle annonce une nouvelle collection, euh, le site, il explose par le, le nombre de connexions. Elle a, 3000, je, je crois, elle a 3 millions de followers de la folie. Et quand elle annonce une nouvelle collection, le site web, il explose. Et ça, c'est ben, la magie des réseaux sociaux. Donc, on va revenir le, plus tard sur deux, deux autres axes de développement. Donc, on en a parlé, click and collect. Donc, ben, c'est ce qui a explosé sur, sur 2020. Hein, je le citais tout à l'heure. Euh, on, on a travaillé avec euh, des, des très beaux chocolatiers de la région lyonnaise qui ont vu leur boutique fermée pour Pâques. Donc, ben, c'est la catastrophe nucléaire. Hein. Et bien, le click and collect, on l'a mis en urgence. On a travaillé, on peut citer pour les gens qui adorent la montagne et qui adorent Mojèvre, ben, on a fait la boutique, la boutique à l'art euh, qui est l'emblème de Mogève sur la mode et, et le luxe euh, on a fait pour Antoine on a, fait, on a mis en place une boutique sous 10 jours parce qu'il nous a dit si je n'ouvre pas je suis mort donc euh, bah, ça, ça, ça, a été, euh, ça ça a été la révolution de cette année 40% des achats sont collectés en magasin et, et, et j'ai mis le, le petit le, le petit rappel avec le petit logo de notre république française c'est que euh, le, le gouvernement et les institutions ont mis énormément en place d'aides euh, justement pour vous sensibiliser et vous aider à aller euh, sur, sur, sur ces nouvelles, ces nouvelles technologies. Voilà. Le, le, le, boucher, le boucher de notre village, euh, pour qui on a fait un site et qui a un click and collect, il a relancé les tournées d'antan comme il faisait avec son grand-père, c'est-à-dire euh, euh, la camionnette, il, il prenait les, les commandes et il passait, il passait sa journée à faire des livraisons. Et, et, et puis, bah, il, a, il a continué à faire du chiffre d'affaires. Le click and collect, si, si, si vous n'en avez pas mis en place un, euh, réfléchissez-y, parce que c'est un super outil. Oui, nous, c'est vrai que Paul, on a également des retours par rapport au, à, à ces sites qui ont été un peu créés euh dans l'urgence avec le Click and collect qui a permis à beaucoup d'entreprises de survivre. Il y a aussi d'autres choses qui ont permis de, de survivre. Et ce qui est assez génial, c'est que autant autant chez toi, Paul, chez Itis ou chez celle-ci, cette digitalisation a été accompagnée de formation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment top de voir que des entreprises qui n'avaient pas de city e commerce qui n'utilisaient pas de CRM, qui ont été un peu forcées de prendre ces outils en main, ont compris l'utilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand moi je vais... Dans, dans mes commerces de proximité, euh, ici à La Rochelle, j'ai derrière un suivi, par exemple. J'ai bien compris qu'ils ont mon nom dans un CRM et que j'ai un suivi qualité derrière, qu'on essaie de me fidéliser. Et, et c'est là, en fait, où, où moi, je me rends compte que, que cette digitalisation a été... Euh, très bien accueillie, en fait, euh, oui, on a été forcé, mais derrière elle a été comprise et elle a été vraiment bien mise en place. Et quand on tombe sur des solutions comme celle-ci, ou Itis, où on vous accompagne et on vous explique qu'elle va être la plus-value, en plus de euh, vous donner un outil dans les mains, on va vous expliquer comment en tirer le bénéfice, euh, ben, en fait, vous vous rendez très vite compte que ça va être un changement euh, crucial euh, dans, dans votre société. L'autre exemple qu'on qu souhaitait prendre avec Anthony pour illustrer euh, ce, ce, la, la dimension que ça allait amener, euh, aujourd'hui, euh, vous, vous, grâce à votre site de e-commerce et de la technologie, vous pouvez aller vendre sur les places de marché euh, en deux jours. Euh, alors les places de marché, euh, c'est un secteur qui est en plein boom. Alors, bien sûr, vous pensez à Amazon, Cdiscount, etc. Vous dites, mais moi, je ne veux jamais aller vendre sur ces plateformes-là parce que ça ne correspond pas à mon positionnement, ça, etc. Donc, ça, c'est votre propre stratégie. Mais des places de marché, il en est tous les jours, qui sont de plus en plus verticalisées, qui vont travailler sur le jardin, qui vont travailler sur l'univers de la périculture et qui vont travailler sur tout un tas de choses. Euh, pour les personnes d'un âge avancé comme le mien, vous vous rappelez peut-être du catalogue de La Redoute qui était le champion du monde de la VPC papier, qui a failli mourir et qui a fait une, une renaissance spectaculaire grâce à la marketplace, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'aurait rigole en parlant de La Redoute, parce que c'est une très, très belle réussite, de, dans un, un très, très beau retour dans le monde digital. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez interconnecter votre logiciel de gestion avec votre logiciel de e-commerce. Ce logiciel de e-commerce, vous allez l'interconnecter avec un système de place de marché. Alors, si vous allez sur une ou deux, bah, vous pouvez le faire en point à point, c'est-à-dire bah, votre e-commerce, vous allez sur la place de marché. Si vous en avez plus que deux et vous en aurez plus que deux, et on verra sur le slide suivant pourquoi vous en aurez plus que deux, ben, ça va devenir compliqué à gérer tout ça parce que ces gens-là vont vous demander de catégoriser vos produits, vont vous demander d'avoir de, de, de, de, des accroches qui sont des accroches propres. Vous allez avoir, par exemple, la définition des couleurs, le couleur pourpre de chez Amazon, c'est peut-être pas le pourpre de ses discounts, etc. Donc, il faudra passer par un logiciel d'intermédiation. Et ce logiciel d'intermédiation, qu'est-ce que lui, il va faire Il va faire la consolidation de vos stocks. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez vendre sur des places de marché et que vous faites des ventes et que vous n'avez pas le stock pour livrer, je vous promets que ça ne va pas se passer bien, bien, bien. Ça sera, ça sera un petit peu compliqué à leur expliquer et vous allez être dégradé. Donc, ça veut dire que là, on voit l'intérêt d'avoir une digitalisation globale, c'est-à-dire que vous allez répartir vos stocks sur l'ensemble des places de marché sur lesquelles vous êtes, vous êtes opérationnels. Ces stocks vont être consolidés par le logiciel d'intermédiation que vous allez mettre entre les deux. Et le, ce stock, il va être mis à jour sur votre, votre logiciel de gestion celle-ci, parce que lui, il va avoir besoin d'avoir une vision globale de l'ensemble de l'état de, des produits sur l'ensemble des marketplaces pour justement pouvoir faire les répartitions des charges. Voilà. Et l'autre, donc si tu veux changer de... Voilà. L'autre atout que va amener c est, c est, c est cette approche sur le, le canal des marketplaces, c'est que non seulement vous allez pouvoir euh, diffuser sur des places de marché, donc on a mis quelques exemples et ça change tous les jours, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a euh, X par jour de places de marché. Quand vous allez faire la connexion avec les places de marché, ce que vous allez embarquer aussi, c'est que vous allez automatiquement être présent sur tous les moteurs de shopping, les Google Shopping et autres, etc., tous les comparateurs de prix qui continuent à exister, même s'ils sont un peu moins présents qu'il y a quelques années. Et une fois que vous avez mis en place ces mécanismes, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités pour pousser vos produits sur les opérateurs de publicité, faire de la filiation, faire du retargeting, c'est-à-dire que toute la mécanique est là. Mais si vous n'avez pas, euh, au départ, fait le lien entre votre e-commerce et votre, euh, votre celle ci forcément, il y a un chaînon manquant et ça, vous ne pourrez pas le mettre en place parce que le, le, patron, le patron de la donnée, c'est le système de gestion. Et donc, si le système de gestion ne sait pas ce qui se passe sur tous ces environnements-là, eh bien, ça, ça va être impossible à gérer et, et vous allez vous faire... Euh, ben, vous allez vous faire blacklister sur les marketplaces parce que vous aurez pas la qualité euh, qui sont euh, qui sont en droit qui sont en droit d'attendre. Hein. Voilà. Donc euh, axe de développement de, de, de l'activité les marketplaces aussi. Pardon j'étais un peu vite tu veux que je revienne sur la slide. Non voilà, non c'est bon. Ok parfait. Et c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas beaucoup euh, évoqué. Euh, euh, Celle-ci c'est aussi euh, c'est là où vous aurez l'entièreté de votre donnée, mais quand vous allez souhaiter aller plus loin, faire du retargeting, euh, euh, aller chercher, faire de la grosse par exemple, aller chercher des nouveaux euh, des nouveaux clients, des nouveaux prospects, toute cette donnée, vous allez pouvoir l'analyser. Donc imaginez que toute la donnée, là vous êtes placé sur du omni-canal, c'est juste incroyable, toute cette donnée que vous allez alimenter dans votre CRM va bah, vous servir également pour encore plus vous développer, euh, quitte à encore intégrer de nouveaux outils qui vont encore aller plus loin. Bon, c'est l'étape d'après, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de de, de, de, de données qui est centralisée à un endroit, mais qui va aussi vous servir dans d'autres solutions. Euh, on, on passe sur la, la conclusion, pardon, on a été un, un petit peu long, on va passer rapidement sur la dernière slide pour répondre à, à quelques-unes de vos questions. Euh, on parle de conclusion, on parle d'agilité, d'innovation accrue, bien évidemment, c'est un peu le résumé de ce qu'on vient de se dire, mais euh, vous le comprenez, aujourd'hui, la digitalisation, euh, c'est un bienfait, c'est aussi une obligation. Euh, C'est également une révolution euh, dans, dans, dans les différentes entreprises. Euh, moi, je voulais également... Euh accentuer je l'ai déjà dit tout à l'heure mais accentuer sur la la, la formation euh, c'est important que ce ne soit pas quelque chose de subi euh, prenez-le comme une vraie évolution quelque chose qui va être très intéressant pour vous allez-y étape par étape il euh, y a des il y a des étapes à ne pas rater comme voilà le e-commerce qui est lié à votre CRM faites-le le plus tôt possible c'est vraiment très intéressant euh, et ensuite vous allez pouvoir passer plusieurs étapes aller sur du omni canal euh, aller pourquoi pas faire de la grosse vous allez pouvoir comme ça rajouter des briques qui vont encore étendre en fait euh, votre, votre agilité en fait euh, tout simplement. Euh, il y a des équipes qui sont là pour vous répondre, pour vous accompagner avec énormément de bienveillance, euh, c'est aussi pour ça que nous on travaille ensemble avec Paul, c'est parce qu'on sait que nos équipes sont sur la même vision, ça veut dire qu'on on, on vous répond, on est dans de la bienveillance, on vous accompagne, euh, on vous dit oui, on vous dit non quand ce n'est pas possible euh, et surtout on vous donne les, les, les bons réflexes euh, les bons réflexes à avoir. Et on adore quand il y a une, une bonne nouvelle d'une entreprise qui s'est énormément développée grâce à nos solutions, qui a, a sauvé son business parce que c'était compliqué, euh, une période un petit peu difficile, euh, ou qui revient vers nous en disant, moi, je veux témoigner parce que, parce que ça a complètement changé les choses de mettre en place ces deux solutions. Donc, voilà pourquoi nous, on, on travaille avec Paul. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose dessus, Paul, ou on peut passer sur les tips bah, tu as été très clair. Ok, cool. Euh, on, on voulait également vous donner quelques tips que vous pouvez mettre en place. En fait, l'idée, c'était de se dire qu'en sortant de ce webinar, euh, vous puissiez mettre des choses en place dans votre celle-ci euh, grâce à Etis Commerce, euh, pour euh, tout de suite faire évoluer les choses. Donc moi, j'ai choisi en fait trois actions très simples à mettre en place dans celle-ci. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur l'académie qui vous les présente. Comme ça, vous pouvez vraiment le prendre en main simplement. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte celle-ci, vous pouvez vous créer un compte test. C'est gratuit. Et regardez comment ça fonctionne et essayez. Euh, la première chose, c'est de créer vos champs de qualification personnalisés. Ça s'appelle des champs personnalisés dans celle-ci. Et c'est la possibilité en fait de dire que votre business, il est unique. Euh, le, le besoin de qualification que vous avez, elle est unique aussi, donc vous allez créer vos propres champs, les vôtres. Euh, vous allez pouvoir leur donner euh, euh, le modèle que vous voulez, ça veut dire que ça peut être un, un, un, un bouton radio, ça peut être un choix multiple, ça peut être un chiffre que vous devez noter, mais en tout cas, vous pouvez rendre ce champ de qualification obligatoire, et comme je le disais en début de présentation, les champs de qualification, à un moment, deviendront des champs de segmentation. Donc c'est très intéressant bah, que vous vous posiez, que vous dites, ok, bah, nous c'est quoi les besoins de qualification quand on a un nouveau contact, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir absolument? Et puis à un moment, vous allez dire, OK, eh ben, je vais mettre euh, cinq champs de qualification personnalisés. Il y en a deux que je vais rendre obligatoires parce que je ne veux pas travailler si je n'ai pas cette information-là. Et puis les autres, ben, je vais les alimenter au fur et à mesure de ma relation client euh, avec, avec cette personne. Très simple à mettre en place, très rapide. Et vous allez en voir les effets tout de suite. Quand euh, dans trois mois, vous allez regarder en arrière pour, euh, eh ben, on va dire, segmenter votre base, mais vous direz, c'est génial d'avoir des champs de personnalisation. Euh, je continue avec la personnalisation des tunnels de vente. Quand vous prenez un CRM, vous avez quasiment toujours un tunnel de vente euh, fait un peu pour tout le monde, on va dire, euh, un peu universel. Euh, chez celle-ci, on vous donne la possibilité d'en créer autant que vous voulez et surtout de leur donner le format que vous voulez, en trois étapes, en dix étapes, en vingt étapes. C'est vous qui le décidez. Donc c'est assez génial de se dire, OK, bah moi, ma méthodologie de vente, ce n'est pas la même que les autres. Donc moi, aujourd'hui, ma méthodologie de vente, c'est 15 étapes parce que euh, j'ai besoin de ces 15 étapes pour faire une vente propre. Vous allez les mettre en place et vous allez en fait pouvoir... Euh, comprendre les étapes qui sont indispensables, celles dont vous pouvez clairement vous passer, celles où peut-être euh, bah, les ventes elles bloquent un petit peu plus, comment vous pouvez les adapter. Donc vous pouvez le mettre en place physiquement dans votre celle-ci, avoir les étapes et puis ensuite les faire évoluer et améliorer votre cycle de vente grâce aux statistiques. Donc encore une fois, c'est une personnalisation qui vous amène vers une amélioration. Et dernier point euh, que moi je trouve très important, c'est la création des automations de mails. Euh, bah, c'est quand moi je suis venu sur votre site internet, ça a enregistré mon contact dans votre celle ci et bien, automatiquement j'ai reçu un mail pour me dire bonjour, pour me dire merci d'avoir pris contact avec vous, pour me faire patienter si c'est un week-end par exemple, ou alors quelques jours après m'envoyer un contenu sur un produit qui m'intéresse. Et ça de façon totalement automatique et personnalisé. Même chose, ça va prendre quelques minutes de plus parce qu'il faut créer les mails à le créer dans celle-ci. Mais encore une fois, c'est très simple à mettre en place. Il y a des vidéos qui vous l'expliquent. Et ces trois tips que vous pouvez faire dès cet après-midi, prenez une heure de votre temps, vous regardez, vous testez, et vous verrez déjà une, une amélioration dans votre, dans votre méthodologie, dans votre cycle de vente. Je te passe la main Paul. Ok. Alors... Nous, par rapport aux tips, donc euh, ce que vous allez faire cet après-midi, c'est que, que vous ayez un site de e-commerce ou pas, il faut absolument que votre entreprise soit présente sur Internet. Et donc, c'est d'aller paramétrer votre page Google My Business. C'est votre référencement, c'est votre référencement local et ça, c'est stratégique. Sur la partie site, il faut absolument que vous vérifiez si votre site, il est conforme. Donc, RGPD, ça, on en a parlé l'année dernière. Les cookies, donc la loi a changé. Vous devez être conforme depuis fin mars. Voilà, fin mars de cette année, hein, 2021. Donc, ça veut dire qu'accepter les cookies, oui, non, ben, ça, c'est hors la loi. Maintenant, vous devez positionner. La possibilité d'accepter un certain nombre de cookies et de, une classification de cookies. Donc, il faut que votre site soit conforme. Donc, ça, c'était à faire pour fin mars. Et puis, pour la TVA de juillet, c'est pour les gens qui vendent à l'export pour bien vérifier que les TVA soient bien payées un peu de partout. Donc, c'est un vaste chantier. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est un peu long. Voilà. Et puis après, sur les personnes qui ont un, un site de e-commerce, bah cet après-midi, ce qu'il faudrait faire, c'est challenger votre parcours d'achat, c'est-à-dire de vous mettre dans la peau d'un utilisateur en oubliant que c'est votre site, que vous l'adorez, que c'est vous qui l'avez fait et que vous en êtes super content. Donc, vous vous mettez à la, à la place d'un utilisateur et vous refaites votre parcours d'achat pour détecter tous les points qui vous semblent un peu bizarres. Et un des indicateurs, ça va être les paniers abandonnés, parce que s'il y a quelque chose à l'intérieur de ce parcours d'achat euh, qui bloque, eh bien, ça va vous faire des paniers abandonnés, qu'il va falloir étudier pourquoi ils ont été abandonnés, et de remettre en place cette relance des paniers abandonnés par des mécanismes, et je rejoins ce que disait euh, tout à l'heure Anthony sur son sur dernier point, c'est l'automatisation des mails c'est-à-dire de, de, de, de mettre en place cette relance des paniers abandonnés qui va être cadencée avec un certain nombre de mails qui vont partir à intervalles euh, définis pour justement euh, concrétiser, euh, concr concrétiser l'achat. Euh, la, la mise en place euh, d'une relance des paniers abandonnés, euh, ça permet de signer 30% des paniers. Donc, euh, c'est quand même euh, un, un, un boulot sympa, sachant que la personne, elle a mis dans le panier, créer son compte, renseigner tout, et à la fin, elle n'a pas payé. Donc, euh, on, on, est, on est presque au bout, donc il ne faut pas le rater. Ouais. Et puis, si jamais, par hasard, vous n'aviez pas de site de e-commerce, je, je vous ai mis notre numéro pour que vous puissiez nous appeler. Le numéro personnel de Paul, donc n'hésitez pas. <rire> le numéro très facile à se rappeler, 69, on est à Lyon, 2006, notre année de naissance. Parfait. Euh, je vais juste faire un parallèle entre ce que tu disais euh, sur les paniers abandonnés. Nous, on s'est également rendu compte et on le préconise euh, dans les tunnels de vente d'ajouter toujours une étape de relance quand vous n'avez pas du contact avec un, un, un prospect. Euh, ce n'est pas pour ça qu'il n'achètera pas chez vous. Euh, et là, l'automation de mails rentre à, à fond euh, dans le jeu. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer des mails sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois qui vont régulièrement envoyer du contenu à quelqu'un qui a, euh, euh, on va dire, couper un petit peu la discussion. Euh, Peut-être qu'il a eu des sujets plus importants à gérer et à un moment, il va revenir grâce à cette alimentation de contenu que vous allez lui envoyer. Alors, bien sûr, ça pose des questions de quel contenu j'envoie à quel moment, mais c'est vraiment très efficace. Nous, on le voit chez celle-ci, évidemment, on l'utilise et, et c'est très performant. Donc, ça, ça revient vraiment euh, sur, ce, sur ce que Paul disait. Euh, parfait. Euh, on va passer sur les questions. Je suis désolé, on, euh, on s'en doutait un peu hein, avec Paul, on est bavards tous les deux, donc on doutait qu'on allait déborder un petit peu. Merci beaucoup, en tout cas, d'être resté euh, Jusqu'au bout, je vais regarder si les questions, euh, si on vous a répondu euh, à toutes vos questions ou s'il en reste en suspens. Il y a une question, euh, a une question pour toi, Paul, euh, pour savoir à qui il faut demander un devis euh, pour ITIS Commerce. Donc, Je pense que tu as répondu, hein, le numéro est là, vous pouvez appeler et avoir oui. tous les devis qu'il vous faut. Euh, là moi je vois que c'est répondu j'ai l'impression que pratiquement toutes les questions étaient répondues est-ce qu'il est qu y a des questions qui étaient restées en suspens si vous voulez nous les, nous les noter maintenant euh, et sinon on va vous laisser aller manger tranquillement est-ce que toi Paul tu, tu vois des questions auxquelles on n'aurait pas répondu euh, il y avait des questions sur les fonctionnalités donc euh, ce sont des, des choses euh, vous, vous, nous appelez, vous nous appelez chez Itis, et puis on, on vous répondra hein, par rapport à, à ces fonctionnalités Ouais, je vois des questions également auxquelles tu as répondu sur la création des documents dans celle -ci, euh, depuis votre site e-commerce. Donc, on, on y a répondu pendant la présentation. Euh, important de savoir que cette présentation, elle va vous être envoyée en replay, bien sûr. Euh, vous ne pouvez pas la partager directement, la diffuser à vos collaborateurs, mais moi, je vais la mettre sur notre chaîne YouTube euh, juste après, là, dans l'après-midi. Comme ça, vous pouvez la diffuser si vous souhaitez la revoir ou avoir plus d'informations. Nous, on se rend bien sûr disponible, euh, moi, chez celle-ci, mais également toutes les équipes celle Pareil pour Paul, chez Etis et toutes ses équipes, pour pouvoir vraiment répondre euh, à tous vos besoins. Comme je je vous le disais, on est, on est vraiment dans la bienveillance. Donc, euh, on prendra clairement du temps avec vous euh, pour répondre à vos besoins, pour comprendre vos besoins, voir comment on peut les mettre en place. Euh, on, on fera vraiment ce travail avec, avec un grand plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas. Écoutez, je vois pas de questions euh, en plus. Euh, vu qu'on a largement dépassé, euh, je, voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce, ce webinaire vous a plu. Merci encore à toi, Paul, d'être euh, beaucoup investi pour ce webinaire. Euh, Merci et puis, pour ton invitation. Je t'en prie. Oui. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers vous et je vous dis à, à très bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous et au, au plaisir d'échanger. À bientôt.